Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 87 de Stage 1, et nous allons jouer aujourd'hui à Unreal Tournament 3, euh, euh, <rire> je dis n'importe quoi. Donc euh, je m'étais trompé la dernière fois que je vous ai présenté Unreal Tournament 2004, je vous avais dit que c'était le dernier, et euh, j'avais totalement oublié, ça m'était sorti de la tête, donc il existe un Unreal Tournament 3 qui est sorti en 2007, donc quand hein, même quelques années plus tard, hein. Euh, donc on va y jouer tous ensemble Vous euh, on, on va faire le petit test Alors, Intel Core <rire> Petite pub sympathique Voilà, une Unreal Tournament 3 On voit le, les 3 avec les, le sang derrière Appuyez sur n'importe quelle touche Donc on s'en fout ça, on ne veut pas se connecter Alors, campagne On va faire une campagne euh, Alors, attendez on va, on va tout de suite modifier quelque chose C'est à dire les entrées voilà, c'est ce qui me semblait, j'y avais joué à chaque, que à chaque fois que je redémarre, il a oublié que j'avais configuré mes touches et, euh, et comme elles sont pas configurées comme, euh, comme les autres Unreal de base, euh, ben va... j'ai configuré comme je le voulais Voilà, c'est parti, donc campagne, comme je disais, on va faire une nouvelle campagne Ok, on va se mettre en facile, parce qu On qu'on n'a pas envie de galérer On démarre une partie privée Et c'est parti Aux Putain ouais, ça c'est mon type de combat. <rire> type de combat on fait tout ce T'en fais pas, ton frère a un plan. Oh. Tu vois Il me faut des volontaires. Tu veux? J'espère, notre est de mettre un vaisseau en marche pour l'évacuation. Pour qu'on crève? Pas une navette, un Un bon pilote pourrait passer ce barrage. Je m'en occupe. Ces gens. Emmène ma sœur en sécurité, qu'importe le prix. ouvre-moi En vérité, bénis mon habileté, au Seigneur, et guide le travail de mes mains. Fais-le! – On arrive trop tard. – C'est impossible T'embête pas avec lui, il se battra plus. Allez, au boulot. Toujours fâché ?– Tu n'aurais pas dû revenir. – C'est ça. Envole-toi et laisse mourir ton frère. – J'ai promis de m'occuper de toi. – Depuis ton cercueil Bon plan <rire> <rire> Ça va, d'accord. Alors on travaille pour les Izanagi, maintenant On avait besoin de deux choses. D'abord d'un hôpital. T'étais à moitié morte Et la deuxième Je savais que tu serais pas très content en réveil. Ce job de mercenaire nous rapproche des Necris. Ça crée des liens. Et vite. Ah, ça, c'est mieux. C'était le plan. Mais les Izanagi nous appellent Ronin dès qu'on a le dos tourné. On va apprendre leur nouvelle technologie, et prouver qu'on mérite d'être envoyé au front. Bonne idée. Alors, où est le champ de tir Je crois qu'un entraînement en tête tête-à-tête te remettra en forme. Avec des lance roquettes Ton super plan, c'était de me sauver, puis de me mettre en morceaux La ville entière est couverte de régénérateurs. Argent d'entreprise. Des régénérateurs... sur un champ de bataille. Ouais. Les unités portables hmm. alors pas de perte. Ouais, voyons si les Toubibs t'ont bien remis la Je sais que tu te sens mieux, mais je dois m'assurer que tu es vraiment prêt pour ce qui nous attend. Retrouvons-nous au doc de Kimpo, histoire de te recycler un peu. Si ça peut t'aider, tu n'as qu'à imaginer que je suis une terrible crawl. Donc voilà, on va jouer en, en entraînement pour le début. Donc apparemment, la, la fille va nous... Euh va nous euh, entraîner <rire> on va garder le contrôle du champ de bataille en tenant les euh, ennemis au bout du et la porte. Ah, donc alors on avance direct là elle, elle nous indique où il faut qu'on aille hop là donc j'essaye de me familiariser un peu avec les hop avec les commandes voilà on ouvre la porte alors je pensais là, il se laisser ensuite je réparate. choisis la bonne arme je le tue enfin je le tue je okay. le en choque en voilà on ouvre on et c'est parti On Et prend le fusil choc, avance. donc comme elle a dit. Il ferait mieux de me dit. Enfin le fusil choc. Ouais. Fiole de santé. Donc ça on retrouve un, des graphismes nettement améliorés par rapport, à, euh, bah, par rapport aux autres funérailles. Normal, là, il, est sorti, il est sorti bien des années plus tard. Voilà, une petite armure. On se, on se met bien pour, pour commencer. Voilà, premier sang. Donc on a qu'une ennemie on est en un contre un contre elle. Parce que, euh, ben, bah, à ce qu'on a compris, euh, donc c'est un entraînement. Elle, c'est notre coéquipière, co mais on se tire dessus comme des malades parce que on a des régénérateurs un peu de partout et donc, soi-disant, ça nous empêcherait de crever. Bon, bah, j'ai quand même tué, hein, deux secondes. Hein. Alors, si, est-ce que ça ressuscite euh, Allez savoir. Ouais, alors, je, bon, c'est la map. La map est pas très grande, mais y a pas tellement besoin. J'arrive pas du tout à la creuser, c'est bizarre. Hein, on est que deux, quand même. Où est-ce qu'elle est? -ce qu est hop, hop. Quand tu veux, frangin! Ah, elle doit pas être bien loin. Ou bon, c'était. Ah, c'était peut-être la radio. Hop. Elle a pas envie. Ah, ça y est. Elle s'est trahie, très... Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où, elle est où, elle est où Oula, donc je passe un petit peu de temps à la trouver. On doit faire 10 kills, je crois, à tout casser. Euh. Ouais, on va l'attendre peut-être un peu Non Elle bouge pas ou quoi C'est pas possible. Voilà. On l'a enfin vu mais il a fallu que je reste quand même immobile parce que je suis sûr qu'on faisait que de se croiser tout à l'heure. Fiole de santé, je suis à 188. Pour l'instant je risque pas trop trop de crever. là, 180. Elle m'a tiré dessus. Hop là tu... Encore tué, ça fait 3 kills. Hop on remonte un peu la vie. On est au maximum. 199, on ne peut pas monter plus, hein, de toute façon. Euh... Et... Où c'est -ce des... Là. Elle était là. Hop là, oui, elle est crème. Allez, voilà. Elle s'est même pas retournée pour me tirer dessus, elle a continué à courir. Bon, elle est peut-être un peu bête. Peut-être parce que je suis en mode facile aussi, je sais pas. Hop là, elle est encore là. Folie meurtrière. Il reste 5 mises à mort. Donc encore 5 kills, donc c'est bien ce que je disais, il en 10. On le voit tout en haut à droite, donc le nombre de kills qu'on a fait. Euh... En bas à droite, les munitions. Voilà. Les munitions, les armes au milieu qu'on peut changer avec la molette de la souris. Alors malheureusement, ma molette, elle bug un peu, donc j'évite de changer trop, trop d'armes. Il faudrait que je m'achète une nouvelle souris. Allez. Elle est partie où Elle a disparu donc j'ai perdu un peu de vie. On va peut-être. Voilà, oh on regagner un peu. Elle est où Elle est où De toute j'ai un peu de la marge encore à 143. C'est quoi ça Ah, ça, c'est une sorte de petit ascenseur pour monter. Hop, on recharge. Oulala, là là, on me tire dessus comme ça de loin. Voilà, elle avait, euh... elle avait une sorte de bouclier là. Hop ah encore la petite ascenseur. Mais on s'en fout, on n'a pas envie de monter comme ça, de toute façon... Où c'est qu'elle est Il faut tout le temps la chercher, euh, faire le tour. Elle est pas grande la map, heureusement. Sinon, je ne vous dis pas la galère pour la trouver. Encore sur une map plus grande, il y aurait eu plus d'espace, donc... Ce euh, se serait peut-être promener à découvert. Mais je trouve personne. Ah voilà. Il suffit que je le dise. Ah, par contre elle, elle s'est bien, bien perdue là-haut Comment je la tue Ah bah elle est descendue, merci Elle serait restée en haut, j'aurais eu de la peine mais. Allez Encore une mise à mort Où es-tu Oula, petite mitraillette Ah j'ai essayé de changer d'arme, Je voulais en choper une autre mais c'est pas grave C'est pas mal Hop, allez là. Et euh, voilà, allez. Terminé. Victor, On l'a terminé. Parfaite. Le petit entraînement. Victoire parfaite. Ah ouais, parfaite. Bah, je ne suis pas mort du tout. Hein. Je ne suis pas mort une seule fois. Joueur, 10 à 0. 0-10. – Joli bureau. Quel endroit. Hein Je suis Malcolm. Ripple. Oui, ben. Les m'ont embauché pour les opérations spéciales. Mmh, ça a dû leur coûter cher. On dirait que tu connais ma répute. Qui ne la connaît pas Le record de trophée du tournoi. Chef des Thundercrash, alias Machinassu. Allez, c'est bon. Et tout ça fait de toi un civil très décoré. J'ai mené les Thundercrash dans les pires conditions imaginables. Dans les volcans de magma, la gravité zéro, les saloperies d'aliens, etc. Cette merde, c'est du gâteau. Alors ça fait toi un général Non, mais les régénérateurs ont complètement changé la guerre. Et personne ne connaît ça aussi bien qu'un champion de tournoi. Je vois. Et qu'est-ce que tu veux de moi Les patrons Izanagi veulent gagner la guerre avec des frappes chirurgicales. C'est très rentable pour eux. Ouais. Une petite équipe comme la tienne sait travailler ensemble. Un vrai atout Oui. Un atout jetable, surtout. Vois ça comme tu veux. Mais ton équipe est avec les flics, maintenant. Alors les Ronin ont un maître, c'est ça mais tu la fermes jamais On part en guerre, et j'ai besoin de toi dans mon équipe. Pourquoi Les Negris sont la vraie menace, pas les Axos. Ils ont commencé en voulant notre Taridium, et on a besoin de leur matos pour vaincre les Negris. Bien. On sera prêt. Écoute, je sais ce qui est arrivé à ta colonie. Je sais que tu veux du sang. Ce job t'en procure plus vite. Crois-moi. Allez, donc voilà, c'est parti, chapitre avec les pièces de César disponibles. Donc, ça se présente sous forme comme ça. Alors, ça a l'air d'être une map monde, mais euh, c'est un peu bizarre. Je sais pas trop où on est sur la Terre, quand même. On doit être un peu dans le futur, hein. Ouais, alors, jouez les cartes. Voilà, vous n'avez aucune carte à jouer. Ah ben d'accord, donc acceptez la mission. Alors, gardez les forces ennemies, chèque jusqu'à que leur régénérateur soit épuisé. Une recharge du damage se trouve dans la cour centrale. Donc ça c'est pour la map euh, qu'on va, qu va avoir Alors on est en équipe cette fois-ci, on n'est pas un contre un, on est une équipe contre une autre. Et apparemment je suis rouge. Donc voilà, on a récupéré un peu d'une un, petite arme là, c'est pas la meilleure, mais euh, on va essayer de trouver mieux. Alors ça des balles. Donc là c'est une vraie map, hein. c'est plus c'est plus la petite map comme tout à l'heure. Donc là on a chacun notre côté de la... Allez les bleus sont là. Moi, je suis bien rouge. Il faut que je tue les bleus. Hein. Hop là, vous avez tué Brek. Hop là, on a tué lui aussi. Ça en fait déjà deux sans mourir. C'est pas mal. Parce que bon, quand ils sont, quand ils sont un, enfin, quand ils sont un, ça veut rien dire. Mais quand il y en a pas beaucoup, comme tout à l'heure, bah, c'était plutôt simple. Bon, là, on, a quand même, on est quand même en mode facile, donc on, on devrait s'en sortir. En essayant de pas trop mourir Pas trop de fois Hop là le sniper Alors je vais essayer De le prendre voilà Attention hop Allez Est-ce que je peux voir un ennemi Non alors on me tire dessus Ah mais c'est lui Hop là On utiliser un sniper encore corps à corps c'est vrai que c'est oh, pas très utile Mais non, alors ça c'est une arme. Ouais. Est-ce qu'il veut a Un là. Ah oh non, je me suis tué. Ok, c'est reparti. Alors oui, par contre, on perd toutes nos armes quand on meurt. Jusqu'à maintenant, j'étais pas mort, donc on l'a pas vu. Allez, rêve en forêt. Ah, on me tire dessus, à distance, j'ai plus d'armes. D'accord, donc ça c'était mon ami J'ai tiré sur mon ami On va essayer de récupérer au moins celle-là Oh là là Vous avez été tué, encore une fois Bon, on peut pas gagner à tous les coups hein. Ça pouvait pas être aussi facile que tout à l'heure, évidemment Hop, hop, une petite recharge de vie Mais ça sert à rien Je suis déjà full de vie Enfin quoi. Ça, ça charge, euh, c'est euh, chargement. C'est comme les comme les pavés qu'on avait dans les anciennes réelles C'est euh, ça vous donne euh, 20 de vie, des choses comme ça. Et euh, mais uniquement si vous êtes en dessous de 100. Par contre les pilles fioles, elles, elles vous permettent de gagner 5 par 5, mais vous pouvez monter euh, jusqu'à 199. Allez crève. Oh, non, ah bah non, je suis redescendu. Oui, il est là. Voilà. Allez, crevez. Ah, ils veulent pas mourir. Hein. Hop là. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on s'ennuie jamais. Dans les cas comme ça, est... ah bah lui, lui, il bougeait même plus. Il est en train de se défendre contre un autre ennemi. Et donc, du coup, bah... J'en ai profité, euh, oui, oui, oui, oui, est qu'on a autre chose Cette arme elle peut être pas mal mais il faut, faut en tirer beaucoup. Alors lui il est là-haut mais on ne peut pas l'atteindre. On va essayer d'aller par là. Est-ce qu'il y en a là les ennemis Il n'y a pas l'air. Là il n'y a rien, Mes coéquipiers. Ça a l'air d'être notre base. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ouais, point. Il devait y avoir une bonne arme ou quelque chose comme ça. Ah, tiens, il y avait un bleu là. Hop là, double tuerie. Hop, double tuerie. Multi tuerie. Ah non, j'ai été tué, ça peut pas. Ça aurait, pu, ça aurait pu faire un joli combo. Mais non. Alors on est en avance, hein, l'équipe rouge on est en avance par rapport à l'autre. Il pour l'instant, ça joue bien. Allez, encore 10 mises à mort. Ouais, on, a même, on a quand même 14, 14 morts d'avance. Donc ça joue bien pour l'instant. Alors Allez crève Et en plus il reste il reste perché sur son truc. Oui, double tuerie, multi tuerie, allez on continue Méga tuerie, folie meurtrière Ça c'est beau ça Ça, ça fait, ça fait plaisir Voilà, double tuerie Oui, je suis blessé, mais qu qu'est-ce que je te dis Hop, allez Vous avez tué, break Allez, on arrive à... Déjà à la fin Déjà Encore une tuerie où c'est qu'il est qu Il est, est là-bas. Non, ça sera pas pour moi. Rouge la Et partie. voilà. L'équipe rouge a gagné la partie. Donc voilà, ça c'est fait. Donc on a fait notre petit match sympathique. Les voilà, accès, voilà. Les a frappés. Bon Alors après, donc, on a une nouvelle mission. Ouais, on a des Alors points si qui... A... Ça se passe mal. <rire> ouais, c'est pas la même. Donc voilà, donc on a fait les deux bleus là-haut. Donc ce sera tout pour euh, Unreal Tournament 3.